Et tous d'être venus aujourd'hui. Merci pour votre, pour votre présence à cette conférence organisée par le carnet scientifique de la revue des études anciennes. Euh, très rapidement, ce carnet en ligne, qui se nomme Actualité des études anciennes, euh, propose des actualités scientifiques et culturelles se rapportant à l'Antiquité. Vous pouvez y retrouver des, des recensions d'ouvrages, de la veille scientifique, des podcasts, et nous, nous organisons également donc, des conférences, comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir, donc, Tiffany, Annabelle Bénard et euh, Renaud Robert, donc, que je laisserai euh, se présenter euh, eux-mêmes. Euh, et donc, voilà, je voulais vous remercier euh, une fois de plus d'avoir accepté cette invitation pour euh, eh bien, cette, euh, cette conférence euh, intitulée L'Odyssée de l'art néo-néo, quand l'Antiquité grecque et romaine inspire l'art contemporain. <rire> voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie sincèrement. Merci. Alors, est-ce que ça me euh, Bon, je ne vais pas te garder la parole très longtemps puisque ce n'est pas moi qui suis l'objet du de l'intérêt d'aujourd'hui. Euh, je laisserai d'ailleurs à Tiffen le, le soin d'expliquer son titre, l'art néo-néo, qui, qui peut-être interrogera les, les présents et les auditeurs. Euh, en réalité, une autre chose qui est importante de dire, c'est que le point de vue que moi je vais représenté ici, mais qui est peut-être au fond celui des gens qui, qui, qui sont concernés par ces conférences, c'est plutôt le point de vue d'un antiquisant qu'un historien ou qu'un spécialiste de l'art contemporain, qui aura sans doute sur euh, le matériau qu'a rassemblé euh, euh, Tiphaine une autre vision, hein, euh, puisqu'elle a rassemblé des choses extrêmement euh, différentes, euh, voire presque contradictoires euh, dans, dans certains cas, du point de vue esthétique en particulier. Euh, dont le seul point commun est, si je puis dire, la référence à l'Antiquité. Euh, référence qui d'ailleurs, c'est peut-être une chose qu'elle euh, dira, est parfois problématique, elle est quelquefois évidente euh, visuellement, mais parfois elle ne l'est pas du tout, et elle dépend de, de, de, de, de ce qui est parallèle à, à l'œuvre elle-même, par exemple un titre, euh, mais euh, euh, la façon dont euh, l'œuvre contemporaine se... Euh, réfère à une œuvre antique, euh, ce que Tiffany appelait euh, l'œuvre euh, source euh, pour aboutir à l'œuvre cible, euh, n'est souvent euh, très différente, enfin, d'une œuvre à l'autre ne se présente pas du tout de la même manière. Alors, lorsqu'on est antiquisant, peut-être que la première réaction qu'on a en, en feuilletant cet énorme catalogue, est un sentiment de, de satisfaction et de, et, de, et, de, et de, on se rassure, on pourrait dire, en disant, que ben voilà, l'Antiquité continue à intéresser euh, le, le, le monde de l'art vivant, et on se dit, euh, finalement, l'état le, le, le, d'esprit parfois un petit peu euh, d'assiégé des antiquisants, hein, qui ont l'impression que tout le monde veut s'acharner sur eux pour les faire disparaître, euh, une forme d'espoir renaît. Alors, on aurait raison, effectivement, à la lecture de la, de la de travail de, de Tiffany, de, de, de reprendre de l'espoir, mais en même temps, il faut quand même être très nuancé, car une des choses qui, apparaît, et je, je n'empièterai pas sur ce qu'elle dira, mais une des choses qui est la plus évidente, c'est que finalement les références à l'Antiquité, lorsqu'elles sont bien identifiables, se réduit à un nombre d'œuvres extrêmement euh, limitées. Euh, plus limité encore que ce que euh, Ascal et Pény avaient rassemblé comme étant les grandes œuvres euh, connues euh, à partir de la Renaissance et qui ont constitué le fond euh, euh, d'antiquité. Alors il y a à cela sans doute des raisons multiples. Une des raisons est probablement la baisse euh, de la culture euh, antique, non seulement euh, chez le public, euh, qui n'est peut-être plus capable de comprendre un certain nombre de choses euh, qui demandent des connaissances plus précises, mais même chez les artistes eux-mêmes. <coughs> a, dans, sa, dans son travail, a réuni euh, les points de vue de certains artistes et là on est frappé de la disparité tout de même entre... Des artistes comme Francesco Vezzoli, par exemple, qui a visiblement une connaissance assez précise, non seulement de l'Antiquité, mais même des débats scientifiques. Et je dois dire malheureusement des gens comme Kiev qui euh, donnent une sorte de movie bulga peu, peu, peu, qui ne renseigne pas beaucoup sur la réelle connaissance ou même l'intérêt réel qui porte à l'Antiquité. Euh, donc cette, cette restriction euh, des, des, des modèles euh, finalement conduit à penser que c'est moins l'antiquité pour elle-même qui intéresse les artistes contemporains que l'antiquité en tant que signe de quelque chose d'autre euh, et peut-être moins l'antiquité que les représentations que les époques successives se sont faites de l'antiquité. Il y a aussi une autre chose qui est frappante, puisque le travail porté sur, finalement, vu de l'Antiquité, une période très récente et relativement restreinte, je pense que si on a le même travail fait sur les artistes de l'entre-deux-guerres, par exemple, et leur rapport à l'Antiquité, n'aurait certainement pas donné le même résultat. Une des choses qui a frappé tout, tous ceux qui ont lu le travail de, de Tiffen, euh, c'est que on, les artistes contemporains semblent se recentrer, comme je le disais, vraiment sur les grands classiques, c'est-à-dire sur les œuvres, grosso modo, euh, classiques et hellénistiques, c'est-à-dire en fait souvent romaines, euh, et euh, les références aux périodes plus anciennes, par exemple euh, les périodes euh, égéennes, l'argéen, euh, ou même l'archaïsme euh, grec, semblent avoir disparu, alors que euh, dans les années 30, sans doute, euh, le retour à une forme d'art grec euh, archaïque euh, voire euh, plus ancien encore a sans doute été un moyen de casser euh, le, le canon académique euh, en utilisant quand même la référence à l'antiquité. Euh, et Tiffany a sans doute que s'il y a encore dans les, euh, les artistes contemporains une volonté de casser un, un certains liens à une culture académique, ça ne passe plus du tout par les mêmes euh, formes. Un autre point aussi, je pense, qu'elle qu soulèvera, et qui est, euh, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, euh, important, euh, c'est que, euh, comme on peut s'y attendre, hélas, euh, l'Antiquité est aussi parfois une valeur refuge des mouvements réactionnaires. C'est-à-dire que le retour à l'antiquité est en fait surtout un anti-modernisme, euh, et euh, cette vision des choses existe encore. Euh, je, je disais lors de la soutenance de, de, de, de Tiffen que euh, en fait, les antiquisants ont souvent de bonnes raisons de se méfier davantage de leurs amis que de leurs ennemis, euh, dans la mesure où souvent euh, les, les amoureux de l'antiquité font plus de mal à l'antiquité que... Euh, aide d'une certaine manière sa connaissance et parfois et fait avait consacré des, des, des développements très intéressants sur certains mouvements euh, russes en particulier mm -hmm. euh, qui ont sur euh, ces, ces, ces, ces, ce rapport à l'antiquité euh, un point de vue extrêmement euh, à la fois militant et extrêmement réactionnaire euh, il y a toute une dimension aussi euh, dont on parlera peut-être dans les discussions éventuelles politiques hein, dans le, dans le, dans le, le, à l'heure actuelle, dans le recours chez certains artistes à l'Antiquité. Peut-être moins de la part des, des artistes européens que, et c'est une question qui est quand même intéressante, la citation de l'Antiquité chez les artistes venus de mondes extra-européens et en particulier asiatiques. Hein. C'est une question qui est... Euh, en résonance avec ce qui se passe à l'heure actuelle aux états unis hein, où il y a une remise en cause précisément de la centralité euh, de euh, l'Antiquité dans la culture occidentale, sachant que finalement cet art contemporain montre bien que cette référence à l'Antiquité, au fond, continue à être ressentie comme euh, centrale et euh, finalement assez emblématique de ce qu'est l'art euh, Occidentale. Et à certains égards, quand l'Antiquité est citée, c'est peut-être davantage pour cela qu'elle est citée que pour elle-même. Euh, et puis, moi, il me semble qu'il y a aussi une autre chose qui est très intéressante dans, dans, dans ce que a euh, pu montrer Tiffel, c'est qu'au fond, les artistes contemporains, peut-être sans le savoir, euh, prolongent un, un débat qui est très présent dans l'Antiquité, qui, qui est celui que pose un art fondé sur la mimésis c'est-à-dire sur la représentation du vivant, qui est précisément la dialectique entre vivant et représentation. Et il m'a semblé que beaucoup d'œuvres contemporaines jouent sur cette question-là, euh, au-delà de la question de la revitalisation ou non euh, du, du rapport... Euh, Ça va, nous sommes, nous sommes dans les temps. Euh, euh, C est, c est, c est, du rapport entre, euh, finalement, la référence dont on ne sait pas toujours si c'est un hommage ou, au contraire, un, un rapport irrévérencieux à l'Antiquité, au-delà de ça, il me semble que beaucoup de choses portent, en fait, moins sur l'Antiquité elle-même que sur une certaine vision de l'histoire de l'art, et en particulier, euh, comme je le disais, chez les artistes extra-européens. Voilà. Donc, euh, tout ça, ce sont des thèmes qui, qui ressortent de, de, de son travail, je, je, je, je le dis, hein. Qui est un énorme catalogue qui doit être déjà périmé, parce qu'on a l'impression que c'est comme quand on nous dit que, je ne sais pas, il naît enfant par minute dans le monde, on a l'impression qu'il y a une œuvre contemporaine à référence antique qui est produite, peut-être pas par seconde, mais au moins par jour, pratiquement. Donc, quelque chose qui invite à continuer. Euh, ce catalogue qui, qui, qui, qui, qui serait justement très intéressant de prolonger et de, de remettre à jour régulièrement. Euh, et, et aussi, euh, quelque chose qui est peut-être plus directement en lien avec les préoccupations des antiquisants, on a eu une discussion lors de la soutenance de, de, de, de, de Tiffen sur le fait qu'elle a euh, fait rentrer dans son corpus euh, des travaux qui passent plutôt pour des travaux scientifiques, par exemple le fait de remettre de la couleur sur des statues euh, archaïques, sur, par exemple, les aquarelles de Jean-Claude Golvin, euh, c'est-à-dire sur la restitution de l'Antiquité. Et en fait, euh, ce mouvement qui est cautionné par, euh, en théorie, un travail de recherche scientifique, est assez parallèle à ce que certains artistes contemporains font euh, sur un support antique, parfois même directement sur un support antique, par exemple chez Vetsoli, qui utilise des fragments euh, antiques. Et finalement, ce parallèle nous invite à réfléchir, nous, antiquisants, sur ce que nous faisons lorsque nous restituons, ou souvent, en étant, si je puis dire, rassurés par la caution scientifique qui est censée justifier ce travail, ce que nous faisons lorsque nous entreprenons ce genre de choses. Et qui est euh, euh, là aussi souvent euh, source d'interrogation, c'est que le, le, le, le, la ligne de démarcation entre les deux n'est finalement pas si simple à euh, déterminer. Voilà, enfin, il y a toute une série de thématiques, je, je, je parlais justement tout à l'heure aussi de, de la question de la référence, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a réellement référence à l'Antiquité Ce n'est pas toujours évident, parfois ça l'est au contraire. Il y a des œuvres qui restent très énigmatiques, euh, et sur lesquels je pense qu'on n'a pas fini de s'interroger depuis la soutenance de Tiffen de, de, de, de, de... je reste obsédé par un, une, une, une, dire, une, une, un dispositif d'une artiste qui s'appelle Rachel Livelladen euh, qui, qui, qui met en, en, en parallèle euh, une sorte de typologie euh, euh, archéologique des formes de vases grecs et euh, des vases euh, de sa fabrication. Et, et, et le sens de cette œuvre euh, me paraît assez intéressant, mais à creuser. D'ailleurs, je ne donnerai pas ici une réponse à l'énigme. Beaucoup d'œuvres euh, rassemblées par euh, Tiffane restent en fait, et, et c'est, je pense, leur intérêt majeur, euh, euh, des énigmes à certains égards. Et ces énigmes, nous disent aussi qu'à bien des égards de l'Antiquité reste elle aussi une énigme qui demande à être explorée et continuellement réexplorée, que ce soit par le biais scientifique, comme les spécialistes d'Antiquité tentent de le faire, ou que ce soit par celui de la recréation, de la citation, ou de la... Je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, quel terme euh, Tiphaine choisirait. Euh, mais ces deux voies parallèles, euh, finalement, me paraissent euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, certes différentes, mais s'enrichir l'une l'autre. Voilà. Euh, bonjour à tous. Merci, Monsieur euh, robert pour euh... De ce retour sur ce travail et de voir que ce sujet de thèse finalement vous inspire encore un an après la soutenance. Euh, oui, donc, rapi rapidement avant de, de, de vous présenter le sujet, je tenais à remercier euh, l'équipe euh, de la euh, voilà, pour, euh, pour son invitation. Euh, C'est une joie pour moi d'être euh, ici euh, parmi vous. Euh, J'ai commencé euh, l'université ici à Bordeaux avant de partir à, à Pau. Et, et les réflexions de, de cette thèse euh, ont commencé en fait à, à mûrir euh, ici sur, euh, sur les bancs de, de l'amphi 2, de la Maison des Arts, et puis un peu aussi en, en, en baladant à, à Ozonus. Euh, je suis aussi ravie de pouvoir évoquer ce travail avec M. Robert qui était le, le président de, de mon jury de thèse. Euh, C'était un, un des échanges vraiment très intéressants, je garde un, un merveilleux souvenir de ma soutenance, et, et donc c'est super. Euh, je pensais évoquer avec vous un peu la, la genèse euh, de, de, de ce projet euh, qui venait en fait d'une contradiction et aussi d'une volonté de, de relever un, un défi en quelque sorte euh, ici à, à bordeaux Montaigne, j'étais en double cursus euh, art plastique et histoire de l'art et en art plastique euh, il y avait ce rejet certain d'un classicisme hein, c'est à dire qu'en art plastique L'art contemporain, c'est de l'art contemporain, et euh, intégrer des références antiques, c'était pas trop ça. Côté histoire de l'art, il n'y avait pas cette question de rejet, c'était juste que l'intérêt les, les, pour l'antiquité dans la période contemporaine euh, n'était pas abordé, parce qu'il y avait peut-être un désintérêt, ou voilà, c'était pas la, la mode de l'époque de, de, de, de s'intéresser à, à ces questions. Euh, quand il s'agissait d'évoquer. Euh, le retour à l'antique, on va dire, dans la création euh, moderne et contemporaine, c'était souvent les mêmes noms d'artistes qui revenaient. Je vais vous en montrer quelques-uns, quelques-unes des œuvres, vous allez me dire, ah, bah oui, ça c'est connu, normalement. Alors, il y avait en premier lieu, euh, dans les années 20, les œuvres de Picasso. Alors effectivement, on connaît peut-être plus les œuvres cubistes, mais il a eu cette question de. Retour au classicisme, il a développé ça dans ses œuvres, donc avec notamment des des, des sujets mythologiques, abordés, plus tard la question des minotaures, etc. Autre artiste euh, de Chirico, c'est pareil, des œuvres antiques dans ses peintures. Euh, ce sont d'ailleurs des artistes Picasso, de Chirico, même voire Léger et Picabia euh, qui ont produit des œuvres, on va dire antiquisantes, et ce sont des, des œuvres qui sont déjà renseignées. Il y a eu des expositions, ici on était en. En, en 2011, euh, une exposition sur l'Antiquité moderne. Donc, il y avait vraiment, pour ces artistes-là, rien de nouveau. C'était connu. On avance un peu dans le temps, toujours. On pensera à René Magritte, avec sa Vénus de Milo peinte. Et peut-être l'exemple le plus probant, quand on pense à Antiquité et art Contemporain, c'est en 1964, la Vénus au tiroir de Salvador Dalí. Ce sont généralement ces, ces noms qui reviennent quand on, on, quand on commence à faire des recherches un peu sur le lien antiquité-art contemporain. Où on retrouve, voilà, moderne contemporain, Picasso de Chirico, Magritte d'Ali, alors la Vénus euh, au tiroir, euh, on la retrouve beaucoup. Et quand on tente de, de pousser un peu plus vers des temps plus proches de nous, les noms qui reviennent, voilà, Anne et Patrick Poirier qui travaille depuis maintenant plusieurs décennies sur euh, la question des ruines. C'est globalement les, les noms d'artistes que l'on retrouve pour cette thématique-là. Euh, en 1996, euh, une, une journée d'études est organisée euh, par Alexandre Farnoux, Philippe Hoffman et, et Paul-Louis Rigny, euh, consacré euh, à la thématique de l'antiquité imaginaire avec les références antiques euh, dans l'art occidental de la Renaissance à nos jours. Et euh, une citation euh, va m'interpeller euh, à la lecture de cet ouvrage, d'ailleurs euh, consulté à la bibliothèque universitaire euh, ici, euh, où euh, ils disent, je cite, euh, « Si l'antiquité est toujours une reconstitution en partie imaginaire et pas seulement l'objet d'un savoir positif, il faut aussi étudier la liberté avec laquelle chaque époque a traduit et transformé en une réalité contemporaine des mythes anciens. Et une petite phrase en particulier, l'Antiquité ne cesse d'être une figure du contemporain. Alors cette figure du contemporain, si c'est le cas, de quoi s'agit-il, comment, quelles en sont ses manifestations Et c'est là que j'ai commencé vraiment à mener une réflexion sur une période récente des années 80 euh, à nos jours. Euh, J'avais quand même des, des artistes en tête euh, comme Pierre et Gilles avec euh, ce magnifique Mercure euh, et petit, petite parenthèse la, la thèse a été longue ça a duré pratiquement sept ans et voir des belles images c'était quand même un plaisir dans ce travail donc je, je n'hésite pas à vous montrer un autre travail de Pierre et l'esclave Laurent, euh, où l'on peut voir donc, ce, ce mannequin qui pose euh, devant euh, une représentation euh, de la maison des laitiers, euh, d'une des fresques euh, de Pompé. Donc Pierre et Gilles, travail assez connu. Euh, voilà, peut-être que c'est un nom que vous connaissez déjà. Autre artiste... Euh, avec une série un peu plus récente, là, on est aux alentours de 2012, 2009-2012, euh, avec Jeff Koons. Voilà, Jeff Koons, c'est pareil, hein, c'est un artiste contemporain américain qui est connu depuis de très nombreuses années, hein, c'est un des artistes vivants les, les plus chers au monde, et sa série, Antiquity, euh, a été aussi largement diffusée, donc ça faisait partie de ces noms d'artistes, Koons, dont je savais qu'il traitait un peu d'antiquité, mais ça restait encore très flou. Dans les autres productions, d'artistes qui revenaient aussi dans ses premières euh, prémices de recherche, il y avait euh, Edward Hamilton avec une production euh, en série euh, figurant des petites euh, victoires de sa euh, Donc le chemin faisant, j'ai continué un peu à, à chercher euh, des références antiques. Ça m'a menée aussi en Chine euh, avec un artiste appelé Huy Kao et lui qui propose une Vénus de Milo totalement saucissonnée, un peu dans un esprit dexter. Et donc c'est un puzzle. Euh, on, on, la, la chair est représentée, hein, les os aussi, hein, c'est vraiment comme si la Vénus avait été découpée en morceaux. Alors au final, euh, ma recherche a mené à identifier un peu plus d'un millier d'œuvres euh, rassemblées dans ces deux catalogues. Euh, un millier d'œuvres produites par près de 160 artistes euh, à travers le monde et sur une période ciblée entre euh, 1980 et euh, 2017. Euh, c'est un, un catalogue qui aurait pu se poursuivre encore et toujours parce qu'effectivement, comme le laisse poser euh, Monsieur Robert, euh, c'est toujours et toujours de la création. Euh, donc on aurait pu poursuivre euh, et je pourrais encore être doctorante à l'heure actuelle à continuer mon référencement. Euh, interminable euh, ce dont je me rencontre rapidement à travers ce, ce catalogue que je suis en train de, de réaliser c'est que c'est un phénomène cette reprise de l'antiquité qui se révèle mondiale euh, et c'est là aussi que va émerger euh, l'expression euh, d'art néo-néo le néo-néo je l'ai compris, je l'ai pensé comme euh, un peu prétentieux de dire ça, de quelque euh, comme un nouveau néoclassicisme, c'est-à-dire un, un nouveau filtre euh, contemporain de réutilisation de l'antiquité. Alors que faire avec un tel recensement Parce que c'est bien gentil de, de référencer un millier d'œuvres, mais qu'est-ce qu'on en fait après Ça, ça ne fait, fait pas une thèse. Euh, L'idée, c'était de penser les termes de réception de l'antiquité. Euh, la réception j'en Je, mets un extrait d'une définition que j'emprunte à, à Monsieur Pascal Payen. c'est euh, ressaisir les modalités d'appropriation d'une culture, ici l'Antiquité, euh, dans ses prolongements et ses résonances en fonction des contextes qui l'accueillent et la euh, transmettent. Euh, la réception de l'Antiquité, euh, c'est un champ de, de recherche qui s'est développé euh, d'abord... Euh, euh, en, en Angleterre, à, aux États-Unis également, et qui a tardé un peu à arriver en France. Euh, en France, ce sont surtout les antiquisants, hein, les archéologues, qui s'y sont intéressés, mais d'abord dans le champ de la littérature, comprendre, euh, voilà, les, les textes antiques euh, à, à l'heure euh, d'aujourd'hui et de voir qu'est-ce qui est par, les permanences et euh, la question de transmission, de résonance à travers le, le temps. Euh, j'ai repris cette idée de, de réception euh, en la développant dans le champ de l'art contemporain, ce qui était totalement euh, nouveau en, en, quand j'ai commencé la thèse en, en 2014, parce qu'il n'y avait pas eu d'études sur ce sujet-là contre toute attente. Alors qu'il y avait de la matière, personne ne s'y était euh, intéressé. Et au fil du temps, parce que c'est vrai que c'est un, un travail long, ce n'est pas venu du jour au lendemain, euh, j'ai pensé dans la thèse non pas la notion de réception de l'antiquité mais des réceptions euh, au pluriel et je vais vous expliquer pourquoi à travers euh, ce euh, schéma euh, euh, heuristique qui peut faire peur euh, au premier abord, qui n'est pas très lisible comme ça euh, mais je, je vais zoomer, vous allez pouvoir comprendre un peu mieux euh, où je veux en venir l'idée c'était de comprendre Ok. On a une œuvre d'art contemporain qui fait référence à l'Antiquité. On va voir aussi quel type de référence et comment. Et qu'est-ce que je peux en dire Qu'est-ce qu que la réception va avoir là-dedans euh, Je vais penser l'étude des œuvres selon euh, trois angles d'attaque. Le premier, ça va être la notion d'artiste récepteur. Essayer de comprendre euh, qui sont euh, ces artistes, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font dans leurs œuvres, pourquoi ils utilisent l'Antiquité et qu'est-ce qu'ils en font. Donc, la première, ça va être d'observer les transformations appliquées à l'œuvre antique, ce que, ce que je vais appeler l'œuvre source. On va voir des transformations de matériaux, je montrerai des exemples après, des formes, des ajouts de couleurs, euh, des transformations de titres aussi, hein. Euh, donc, ça et les intentions. Qu'est-ce que ces artistes ont voulu dire euh, en euh, reprenant des œuvres antiques dans euh, leur travail Donc, ça, ça va être le premier volet de euh, réception. Le deuxième va être le regard du spectateur face aux œuvres. Alors là, c'était un, un, un peu situé parce que c'était aussi mon regard en tant que euh, Caporanti, l'historienne euh, de l'art. Euh, ça va être d'identifier les œuvres euh, antiques, d'observer, de créer une typologie euh, de ces transformations, d'observer et de, de définir des registres, qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont nos émotions face à ces œuvres aussi, parce que c'est aussi la réception, c'est de, de comprendre et de, de, de ressentir aussi les, les œuvres que l'on voit, de tenter de les définir, de les qualifier, de quoi s'agit-il De voir aussi si elles s'inscrivent ou non dans un courant euh, et discuter aussi des terminologies euh, de ces œuvres. Alors évidemment, il y a aussi des relations de va-et-vient. Euh, là, vous pouvez le voir hein, sur les questions d'identification des œuvres sources, c'est lié aussi avec les choix des artistes. Hein. Euh, et il en est de même aussi pour la question des, des registres qui sont souvent liés aussi avec les intentions des artistes qui veulent montrer quelque chose, est-ce que le spectateur, lui, va ressentir la même chose enfin, Ces questions-là euh, étaient à, à développer, et c'est vrai que sur les notions de réception, là, ça complique un peu les choses d'avoir plusieurs angles de vue. Et l'autre approche était d'avoir un, un regard de de, de... de faire état, en fait, de ce regard des artistes et de ce regard des, des, des spectateurs, et de prendre de la hauteur, et tenter de comprendre, au final, ce phénomène de reprise il pas grand chose comment comprendre ce phénomène de reprise ici avec notamment la question de, de l'héritage des artistes hein? euh, quels sont euh, quels sont leurs passés, quelles sont leurs formations quelles sont leurs cultures, comment ils en sont arrivés à utiliser ces œuvres euh, va être étudié aussi les notions euh, d'imaginaire et d'imaginaire collectif euh, au sens où on a des artistes qui vont s'intéresser à l'antiquité parce que ça va leur ramener des souvenirs aussi d'enfance ou de voyage ou de lecture euh, un autre aspect va être développé ça va être euh, toujours dans ce regard sur un phénomène global la question de, de la valorisation et de la diffusion de ces œuvres. donc là on est dans une perspective du marché de l'art des expositions, euh, notamment, des publications, l'importance des réseaux sociaux, euh, ça c'est aussi un, un des éléments euh, clés qui apporte des, des réponses, et après aussi envisager une mise en perspective des données, de faire des comparaisons, d'envisager des échelles euh, macro euh, ou euh, micro, euh, envisager les, les publics visés aussi. Donc c'était tout un travail... Euh, que je voulais global. Donc, dans la thèse, il y a des, des analyses poussées d'œuvres, mais évidemment, je n'ai pas analysé les 1143 œuvres du corpus. J'ai vraiment ciblé pour envisager vraiment une analyse globale euh, du euh, phénomène. Alors, sans, je ne vais pas pouvoir ici euh, récapituler euh, <rire> l'ensemble de la thèse, mais je voulais quand même vous montrer ces trois, ces trois grandes idées à travers ces, ces sections. Euh, avec cette première partie sur les, les artistes récepteurs de ce que j'appelais la, la matière antique, je reprenais ici euh, la, la littérature sur, sur, les, sur, le, sur le sujet, euh, et euh, l'exploration des modalités de reprise et de transformation. Alors les artistes, alors grâce à, au référencement de, de la base, genre des, des œuvres, j'ai référencé les œuvres dans une base de données ce qui m'a permis d'obtenir des données euh, quantitatives et de pouvoir créer notamment des euh, nuages de mots. Alors les artistes en premier, quand ils s'intéressent à l'Antiquité, ce qui ressort, c'est la Vénus de Milo. Alors là, la Vénus de Milo, c'est un festival. Très nombreuses créations euh, à partir de, de moulages, de répliques, on va voir ça. Euh, et ce sont vraiment les grands noms, euh, les grandes œuvres de l'Antiquité classique qui réapparaissent euh, dans la thèse. Vénus de Milo, Laocone, Victoire de Samothrace. Hein, on reste vraiment sur les poncifs de l'histoire de l'art euh, antique. Euh, exemple ici, euh, ce qui me servait de, de couverture de thèse, euh, avec ce petit photomontage euh, que j'avais euh, réalisé, alors pour vous donner un peu euh, une idée... Euh, de nom d'artistes, euh, Léo Caillard, sur lequel on, on, on reviendra hein, pour ces, ces sculptures hipster, euh, Fabio Viale, un artiste italien qui, lui, donc, qui sculpte le marbre et tatoue le marbre, un travail très intéressant, euh, Pascal Lièvre qui lui applique des, des paillettes euh, sur des sculptures et aussi sur des... Des, des, des tableaux donc il, il travaille beaucoup sur la paillette hein, sur paillette, Huit euh, qui donc euh, découpe la, la, la Vénus euh, de Milo en, en petits morceaux et un autre exemple avec un, un fragment de Yinka Shonibar, euh, un artiste euh, euh, basé à Londres et d'origine euh, nigérienne euh, qui lui euh, utilise notamment le wax euh, dans ses productions et qui là va reproduire des motifs wax sur des, des sculptures euh, antiques euh, on va avoir des, des petits exemples autre exemple ici de, de, de, de sculpture là avec le Laoguan qui a perdu ses fils on retrouve juste de, euh, voilà, le, le prêtre troyen euh, bloqué enfermé dans, dans dans cette sculpture en, en marbre, euh, réalisée à l'aide d'assistance 3D. Donc on retrouve aussi des formes géométriques euh, assez, assez intéressantes, visuellement assez fortes. Yinka euh, Scholiba, alors on y revient. Hein. Je vous ai mis ici deux exemples, mais la, la série fait une, une vingtaine d'œuvres, il reprend une vingtaine d'antiques, euh, sur lesquelles il applique ses motifs euh, wax. Et euh, il ajoute, il remplace euh, la tête par un globe, euh, petit globe terrestre. Donc il y a cette histoire aussi de mouvement, de, de, de, de transfert on reviendra sur ces notions euh, tout à l'heure. Alors effectivement, il y a ce, ces reprises de sculptures de, de, de l'Antiquité, mais il y a aussi la reprise euh, d'œuvres qui traitent d'Antiquité, mais sous un autre filtre, notamment le filtre euh, renaissant. Euh, ici, vous avez une photographie euh, d'Eleanor Antin, qui est donc le jugement de Paris euh, d'après Rubens. Je vous montre le Rubens euh, ici. Euh, donc Rubens qui traite d'Antiquité, et Eleanor Antin qui reprend le tableau de Rubens pour produire une œuvre contemporaine à sujet antique, où on retrouve les personnages, hein, Hélène Assise, euh, Paris euh, qui doit donc offrir euh, cette pomme d'or à la plus belle il hein, accompagné euh, d'Hermès on retrouve Athéna guerrière avec son M16 euh, Aphrodite euh, en jeune femme allant au bal accompagnée de, de son enfant Cupidon et euh, Hera en ménagère euh, américaine euh, des années 50 donc là c'est aussi un autre filtre on est sur de la référence à l'Antiquité, mais par un filtre renaissant. Autre exemple, je reviens avec ce Pierre-Égile, euh, inspiré euh, d'un euh, tableau de euh, Julie euh, Delaunay, ce hein, mercure inventant le, euh, le caducé. Hein, donc un, un, voilà. On est plus sur une œuvre renaissante, là on est sur une œuvre 19e. Euh, L'Antiquité aussi, on peut l'apercevoir à travers, c'est plus, plus rare quand même, euh, l'installation. Les installations. Euh, J'ai pris l'exemple ici de, de Tatiana Blas, euh, artiste brésilienne, euh, qui intitule son œuvre Pénélope. Euh, C'est un métier à tisser euh, euh, extrêmement long qui était installé dans une, dans une chapelle à, à, à Sao Paulo et euh, le, le tissage se poursuivait aussi en dehors de la chapelle. Donc, il y avait, après, ça, ça se transformait presque en, en, en araignée, en fil d'araignée. Euh, et donc, l'idée c'était d'évoquer euh, le mythe de, de Pénélope. Alors, j'ai mis un, un exemple ici de, de, du, du chant 19 de, de l'Odyssée. Euh, je, je peux vous le citer. Hein. Euh, donc, euh, je cite Dressant mon grand métier, je tissais au manoir un immense linon et leur disais parfois Mes jeunes prétendants, je sais bien qu'il n'est plus cet Ulysse divin. Mais, malgré vos désirs de hâter cette hymène, permettez que j'achève. Tout ce fil resterait inutile et perdu. Sur cette immense toile, je tissais tout le jour, mais la nuit, je venais aux torches la défaire. Trois années, mon secret du pas les a pierre. Et donc là, cette référence à l'Antiquité va passer par le, la présence du métier euh, à tisser et du titre Pénélope, euh, qui... Euh, Évidemment, incite au discours et à la compréhension. Euh, quelques petites informations concernant les, les œuvres que j'ai pu amasser. Euh, beaucoup de sculptures, euh, des arts graphiques, de la peinture, de la photographie. Un peu aussi de travail sur ordinateur, euh, d'infographie. Et dans une moindre mesure, euh, l'installation. Donc ça, ce sont les des duages de mots que j'ai pu créer à partir de la base de données, euh, des données que j'avais rentrées euh, dedans. Euh, concernant euh, la, la sculpture, c'est intéressant d'observer euh, une grande variété des euh, matériaux employés par les, les artistes. Euh, on retrouve quand même du bronze, la sculpture en bronze, euh, euh, elle existe toujours hein, les artistes euh, recourent au bronze ce n'est pas qu'un matériau de l'antiquité les, les artistes contemporains l'utilisent le marbre également de plus en plus et euh, encore plus depuis la, la fin du recensement de 2017 là ces dernières années euh, 2020, 2021, 2022 là il y a eu une explosion des productions de, de, de, de, de sculptures sur marbre on pourra y revenir plus tard et on a aussi des matériaux plus insolites j'avais pris l'exemple que j'avais développé dans la thèse du travail d'une artiste coréenne basée à Londres qui s'appelle Mikyung Shin qui elle sculpte le savon donc il y a toute la question après de ces sculptures qui vont être amenées à, à s'éroder à disparaître euh, ce sont aussi des, des, des sculptures parfumées, euh, donc là, ici, qui, euh, elle a fait tout un travail sur des, des reprises de, de, de corail et de, de couroil. Autre matériau assez insolite, euh, en polystyrène, avec le, le travail de l'artiste britannique de euh, Matthew Derbyshire. Ici, un Hercule, euh, euh, échelle 1, euh, en polystyrène. Donc ça c'est la question voilà, sur les, les matériaux, les, les modifications qui peuvent être apportées. Euh, sur les modifications euh, formelles, on peut observer, j'ai mis que, que, quelques exemples dans, dans ce PowerPoint, mais euh, voilà, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, euh, des diminutions, des agrandissements, des suppressions, de la fragmentation. Ici un travail de Sacha Sosno on retrouve euh, deux petits... Euh, euh, Héraclès au combat alors il y a aussi la question du titre hein. le titre choisi par Sosnos, c'est Héraclès au combat euh, l'original échelle 1 euh, est, se trouve au musée archéologique et s'intitule le dieu du Cap Arthénision hein. donc il y a aussi ces, ces questions de, de, de, de reprise et de transformation des titres et d'identification de, aussi des, euh, des, des sculptures et donc là il a adjoint euh, et bien des Comment dire ça Défile de faire. Euh, voilà, dans une composition finalement assez dynamique, assez. Euh, euh, comment dire On pourrait en parler. Je... Bref, beaucoup de réflexions. Ça, ça vient aussi, aussi de, de cette volonté pour les artistes d'expérimenter, de proposer des nouvelles choses et de jouer en fait avec, euh, avec les, les sculptures. Ici, euh, euh, Nick Van Wert. Euh, qui reprend euh, le guerrier euh, A de euh, et, et en fait, qui, qui le recouvre de, de fibres de verre, de, de, la sculpture est en fibre de verre, qui recouvre de résine et après il enlève la résine comme on enlèverait des, les, pots des, de, voilà, les secondes peaux, etc. Euh, il a aussi dans une, une, une approche similaire posée euh, à plat des sculptures, enduit de résine et en fait après la sculpture est relevée et on a l'impression que l'œuvre elle est embrumée voilà, c'est assez, assez esthétique, assez, assez joli euh, autre exemple un renversement euh, ici avec le travail de, de Shuzhen un artiste chinois que je, on y reviendra mais que je considère comme le, le Jeff Koons chinois euh, lui a réalisé toute une série de greffes euh, ce que nommaient des grèves de civilisation, euh, un Bouddha ici avec une Vénus de Milo totalement euh, renversée, avec euh, d'ailleurs euh, la proue du, du bateau. Hein. Donc là, on est sur une, une sculpture de, de 3,50 m. Donc voilà, les questions d'échelle, de, de grandeur, de diminution, de, voilà, toutes ces questions de, de modification des antiques ont été un, un aspect assez intéressant à développer. On en vient à se poser la question de pourquoi ces artistes font ça. Une... Je n'ai pas la réponse pour... Pour... pour tous ces artistes, malheureusement. Euh... Pour certains, ça va être des intentions diverses, comme un exercice de style, un exercice technique. Ici, Barry X. Ball va créer une réplique de l'hermaphrodite endormie sur un, sur un marbre. Euh, il va s'aider aussi de, de, des, de la, des nouvelles technologies, hein, comme aussi l'impression, on va sculpter hein, euh, le marbre. Euh, mais voilà, toutes ces assistances techniques vont permettre de produire de nouvelles œuvres. Et ces assistances techniques euh, dans la sculpture du marbre en particulier aujourd'hui est indispensable. Euh, tous les artistes euh, euh, français, euh, même Italiens, qui s'intéressent au marbre, euh, notamment euh, le, le marbre de Carrare euh, Ces artistes, qui ont, ces sculpteurs qui ont leurs ateliers, produisent énormément d'œuvres. Évidemment, ils savent sculpter, mais ils s'aident aussi de ces nouvelles technologies pour produire aussi en série. Toujours dans ces, ces exercices techniques de copie, d'apprentissage, on avait une série d'œuvres de, de Tim Dine qui s'est rendue donc, dans, dans les musées, et euh, à euh, créer voilà, sur, sur le motif, euh, euh, à répliquer euh, voilà, un, un entraînement euh, d'expérimentation de, bah, en fait, de, de, de dessin, euh, dans un travail de, de copie. Euh, plus engagé dans d'autres intentions, il va, il va y avoir cette idée d'inciter au, au discours et, et de traiter euh, de phénomènes de phénomènes actuels, de problèmes, développer des problèmes politiques et culturels. Ici, Ai Weiwei a réalisé une frise qui faisait plus de 1000 mètres carrés, qui s'appelait Odyssée. Ce n'est pas Ulysse qui fait son, son Odyssée ici mais euh, les, les migrants qui quittent euh, notamment euh, la Syrie pour rejoindre euh, l'Europe. Et donc là, c'est toute leur histoire, qui sont, euh, leur histoire qui est racontée par l'intermédiaire de dessins qui rappellent les euh, dessins à figure noire euh, des céramiques. Et donc là, toute leur histoire est retracée pour expliquer leur odyssée, en Méditerranée, par ce voyage, notamment sur ces canaux qui échouent. Et voilà, une thématique et un sujet éminemment actuel. Et donc ce travail-là, après, a été sectionné et l'argent récolté a été donné à Amnesty International. Donc on a aussi ces visées de s'intéresser, de traiter de thématiques antiques, mais pour montrer le, les problèmes actuels. Dans ces incitations au discours, il y a aussi cette volonté de construire de nouveaux récits. Euh, je prendrai l'exemple de Damien Hurst, euh, créer un, de nouveaux récits, euh, faire voyager, euh, créer, renforcer la notion d'imaginaire ici avec tout un travail de sculpture, mais aussi de dessin sur euh, la découverte. Euh, d'une un, épave, euh, dans, et dans laquelle cette épave, il y avait tout un trésor qui aurait été remonté euh, des eaux, donc euh, c'est un bateau qui aurait coulé euh, au large des côtes euh, d'Afrique. Euh, et donc toute une histoire est racontée avec ce trésor, trésor remonté des eaux, euh, c'était assez fascinant, euh, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, mais voilà, il y a aussi cette volonté de volonté d'imaginer et de vouloir créer des expositions sur un sujet qui puisse faire rêver petits et grands ici une tête de méduse euh, en euh, malaquite. alors le regard maintenant, la question du regard des spectateurs sur ces œuvres qui ont été produites par euh, les artistes qu'est-ce que va percevoir le, le spectateur ça peut être de l'humour des sujets plus sérieux des sujets merveilleux, tragiques, tragi comiques aussi. Et donc euh, on va voir quelques exemples d'œuvres qui peuvent faire sourire notamment ici avec euh, Léo Caillard. Léo Caillard, un artiste français né en 85, qui se fait connaître euh, dans voilà, 2012, il commence un, un travail euh, d'habillement des antiques. Donc là au début, euh, il travaille euh, sur euh, en faisant du photomontage et il habille les, les sculptures et donc il va, il va y avoir ce, cet anachronisme de, de créer ce décalage qui va produire l'humour euh, en 2012 Néo Caillard commence tout juste ce, ce travail euh, en 2014 je commence la thèse je le contacte très rapidement et en fait c'est un artiste, on s'est suivi euh, c'est un, un ami euh, c'est aujourd'hui un ami et en fait j'ai vu progresser dans cette production en même temps que moi j'avançais la rédaction de la thèse donc j'ai toute une évolution de son travail qui est assez intéressant de voir qu'en fait en, entre 2012 et aujourd'hui 2022 euh, des thématiques restent mais évoluent quand même euh, il va passer du photomontage rapidement euh, à, la, euh, à la sculpture ici vous vous retrouvez l'Hercule Farnese hein, en, en hipster euh, casquettes et, et lunettes. Euh, et aujourd'hui, je n'ai pas mis d'œuvre parce que je, voilà, je vous laisserai découvrir aussi. Euh, il s'est formé euh, au marbre, euh, à la sculpture du marbre, sur marbre, et euh, il poursuit ce travail de série maintenant, euh, en, voilà, en sculpture sur marbre, euh, en intégrant aussi euh, des, des transformations visuelles, toujours avec cette aide de la 3D qui est qui est vraiment un outil indispensable aujourd'hui pour la création des artistes plasticiens. Toujours pouvant créer euh, l'humour, euh, on retrouve Francesco Vezzoli, non pas ici sur la question de la polychromie des Antiques, parce qu'effectivement, Francesco Vezzoli a acheté des Antiques qu'il a repeints. Alors, là, ici, on est sur une autre approche, on est sur une œuvre un peu plus ancienne, 2011, on est quand même sur des œuvres récentes, hein, euh, mais voilà, qui a une dizaine d'années, où il s'est portraituré en amoureux de l'Apollon du euh, PNVDR. Donc on est toujours sur cette touche d'antique, voilà, d'aimer les antiques. Et euh, évidemment, euh, la question aussi de l'homosexualité est traitée à travers euh, son, son travail. Euh, D'autres œuvres, dans un autre gisme de, de sculpture, qui créent l'émerveillement, l'inattendu, le monumental, c'est Igor Mitolay, euh, qui, euh, qui est décédé en 2014. Mais, lui s'était spécialisé dans la sculpture sur marbre et aussi euh, les bronzes et des bronzes monumentaux euh, qu'il a placés à plusieurs reprises dans des sites archéologiques. Et donc là, ici, euh, on est en Sicile et euh, on a l'impression de, de redécouvrir une sculpture antique, euh, voilà, couchée à même le sol, qui aurait été euh, voilà, redécouverte, en plus brisée, fragmentée. Elle lui manque ses bras, etc. Dans un registre plus euh, tragicomique, mais là c'est pareil, il faut avoir... Il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Quand on voit ça, on dit, ah, un, une, une belle photographie avec des pièces d'or au premier plan, des personnes qui dorment, voilà, des, une joueuse, euh, euh, une musicienne qui joue de, de Dolos, euh, voilà, on se dit un petit sujet antique sympathique euh, non, Elena Rantinel, elle, elle est un peu plus grinçante quand même et là, euh, elle dépeint euh, la société américaine euh, consumériste euh, en transposant un sujet antique mais qui avait été étudié par Lorenz Alma-Tadema euh, avec les roses d'Hélio Gabal où l'histoire raconte qu'Hélio Gabal euh, avait invité euh, ses convives pour un, pour un banquet euh, et qui les avait fait euh, tuer en faisant euh, tomber euh, le plafond de pétales euh, de fleurs et donc les personnes ne nagent pas ici dans des pétales de rose mais sont en train de mourir étouffées et ici Hélène Arantin reprend cette même thématique mais avec de l'argent. Euh, toujours dans, ce, dans notre travail mais qui se veut plus sérieux on va dire, de, de, de restitution euh, il y a et en fait on est entre l'approche scientifique et l'approche artistique euh, le travail d'Alan Lecoyeur on est ici en, en 1990 et Alan Lecoyeur répond à une commande la commande c'est d'installer une sculpture dans un Parthénon alors, pas le Parthénon athénien, euh, mais le Parthénon qui se situe à Nashville, dans le Tennessee. Euh, C'était déjà, alors, le sujet même hein, du Parthénon à Nashville pourrait être traité aussi. Pourquoi, dans le Tennessee, on se retrouve avec un Parthénon euh, à l'échelle 1, tout était bien pensé euh, Donc là, j'ai la réponse, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, des années plus tard, Alain Lequayer euh, remporte le concours et donc il va créer une Athéna parthénos en fibre de verre, peinture, feuilles d'or euh, et bronze, euh, en s'appuyant euh, des textes antiques euh, existants. Et donc là on aperçoit l'artiste à côté de sa sculpture. Euh, on en vient toujours dans, dans, dans ce regard des, des spectateurs à essayer de comprendre ou même à voir juste en regardant un jugement de goût. Un jugement de goût, vous avez sûrement pu voir des œuvres tout à l'heure en disant, ça c'est beau, ça c'est kitsch. Et là, effectivement, euh, une des difficultés aussi de la thèse, c'était de questionner ces termes-là. Le spectateur, il ressent des émotions, il va pouvoir trouver une œuvre belle, en disant, elle est belle, elle est bien faite, finalement, la beauté, qu'est-ce que la beauté aujourd'hui, etc. Et aussi, c'était une question, de, de, de, de, question de, de revenir aussi sur les termes choisis Qu'est-ce que le kitsch Donc, Là, effectivement, quand on voit ce côté brillant, clinquant, il y a un côté un peu kitsch. Mais voilà, après, ce sont des points. Qu'est-ce qu'on entend par kitsch Qu'est-ce qui provoque le kitsch Donc, ce sont aussi ces questions que j'ai que développées dans, dans le cadre de, de cette thèse. Autre point important de cette partie, euh, c'était de, de définir euh, la nature de ces œuvres. J'ai employé le terme de reprise. Tout à l'heure a été évoqué le terme générique, euh, mais qui est toujours employé de citation. Est -ce, est, -ce, est ce de la citation Qu'est-ce qu'on entend par citation La citation, c'est un terme qui vient aussi de la littérature. En littérature, une citation n'est pas la même chose qu'une citation en art. Et, et donc, euh, j'ai développé toutes ces questions-là, et j'en suis euh, venue à proposer euh, deux termes. Alors ça peut paraître réducteur, mais en fait, on pouvait tellement partir dans plein de possibilités avec des notions de citation, de pastiche, de détournement, d'appropriation, etc. que moi j'en ai retenu euh, deux. La transposition, qui peut être parodique ou sérieuse, et l'allusion. L'allusion, c'est quand on a l'idée d'un sujet antique, mais qu'on n'arrive pas à identifier véritablement. Donc, transposition, c'est vraiment quand on identifie la sculpture antique ou le sujet antique. Et qu'on l'observe, hein, transposition, transféré, transposer, transformer, euh, créé dans un nouveau contexte, et l'allusion euh, un sujet un peu antique, par exemple, Eleanor antine. on est sur de l'allusion à l'antiquité, on n'est pas de, directement dessus. Euh, J'en arrivais après euh, au troisième point, avec cette idée néo-néo en devenir et j'ai tenté de faire une observation, euh, une analyse d'un un phénomène qui s'est révélé global. L'intérêt en fait dans la base, de la base de données, c'est de pouvoir référencer tous les champs qu'on veut. J'ai référencé les œuvres contemporaines, leurs œuvres antiques, les noms des artistes, etc., mais aussi leur nationalité. Et c'était intéressant de pouvoir après euh, restituer une carte, euh, plusieurs même, sur qui sont ces artistes, où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'ils ont produit leurs œuvres. Donc là, sur une vision large, entre 1980 et 2017, on se rend compte que l'Europe, évidemment, on a des artistes qui produisent des œuvres, qu'on a quand même les États-Unis qui en produisent beaucoup, hein et une ouverture aussi vers euh, la, la Russie, euh, la Chine aussi. Et on remarque qu'il y a des aires euh, géographiques qui sont quand même peu euh, chargées en, en artistes qui produisent des œuvres néo-néo comme effectivement le continent africain ou même l'Inde. Euh, on peut aussi, donc là c'est une vue générale, mais redécomposer en termes d'années. Donc là, dans les années 80-89, on a surtout des artistes européens et américains qui produisent des œuvres à sujet antique. Dans les années euh, oui, 90-99, euh, on voit l'essor des artistes russes. Euh, qui, et en fait, ça s'inscrit aussi, les artistes russes, dans un mouvement qui s'appelle le néo-académisme. Et, et donc, en fait, le, la base de données que j'ai pu faire, euh, finalement, on retrouve ces tendances euh, artistiques. Et c'est assez intéressant de, en décomposant par année. Les années 2000-2009, euh, le néo-académisme russe est passé, l'Europe, les artistes européens toujours présents, américains toujours, et là, irruption de la Chine. Les artistes chinois commencent aussi à s'intéresser à ces sculptures antiques, à l'antiquité gréco-romaine. Et enfin, les années 2010-2017, alors là, ça se globalise, la diffusion se fait. Euh, maintenant, on retrouve aussi des artistes brésiliens qui s'intéressent à l'antiquité. Euh, il a fallu tenter d'expliquer pourquoi. <rire> Effectivement, c'est un travail long aussi, de, un travail pour le coup un peu plus qui se détache de l'analyse des œuvres même pour tenter de comprendre finalement un phénomène culturel. Euh, pourquoi Alors, bon, pour l'Europe, la question de l'Europe, bon, c'est assez simple. Il y a eu différents temps forts, hein, donc antiquité, renaissance, euh, néoclassicisme, euh, retour à l'ordre de l'entre-deux-guerres. Il y a toujours eu une tradition en fait de la reprise de l'Antiquité, donc il n'y avait rien d'étonnant à ce que des artistes euh, européens euh, s'intéressent encore euh, au passé euh, gréco-romain. Les artistes américains, c'est assez intéressant. Euh, ils ont voulu montrer.. Euh, en fait, les États-Unis, en fait, ont utilisé l'Antiquité pour se créer euh, une identité. Et c'est pour ça que l'héritage euh, antique, on le retrouve notamment à Nashville, euh, qui était des villes récentes, où on a voulu s'appuyer sur l'antiquité grecque et romaine, hein, une antiquité forte pour montrer une Amérique forte. Hein. Euh, et donc, c est, c est, des musées ont été créés, il y a aussi la question aussi importante des collections. C'est-à-dire que les artistes, euh, aujourd'hui, vont piocher sur Google Images pour trouver des œuvres antiques, mais dans les années 80-90, Google, ce n'est pas encore trop ça, et on a quand même des artistes qui viennent dans les musées. Hein, L'importance des, des collections d'antiques est évidemment importante. Pour le Brésil, par exemple, ce ne sont pas des collections d'antiques qui vont directement intéresser les artistes, mais les collections de moulages, donc les moulages d'antiques qui, eux, vont être diffusés et se propager notamment euh, au Brésil. La Chine, euh, l'apprentissage classique en Chine. Hein, les, les Chinois vont avoir un attrait pour la culture euh, de l'Antiquité grecque-romaine. Ils vont s'intéresser à cette Antiquité. Ils ont eu leur propre Antiquité, mais l'Antiquité grecque et romaine ne va les intéresser. Et là, c'est pareil. On va avoir des étudiants chinois qui vont venir se former en Europe. Ils vont repartir en Chine, et là, ce qu'ils auront appris en Europe, ils vont pouvoir le dispenser dans les écoles d'art chinoises, en rapportant aussi dans leur collection quelques moulages d'antiques. Donc en fait, on a toute une diffusion et ces notions de transfert culturel qui vont, qui vont se créer. Donc finalement, ce n'était pas juste une thèse en histoire de l'art, c'était vraiment penser un peu une histoire globale euh, de ces diffusions, de ces transferts. Euh, je vous ai mis quelques artistes euh, quand même euh, grecs. Euh, Achilleas Drungas, euh, artiste grec qui euh, va euh, puiser dans euh, notamment les collections euh, des musées athéniens, euh, et aussi à Delphes, etc. Mais lui va s'intéresser dans son travail euh, à la sculpture grecque, hein, pas par rapport au même mais sur les originaux grecs. Euh, Théodore Madolides. Euh, autre artiste, euh, toujours en, en peinture, euh, ici on va retrouver euh, euh, euh, Achille terrassant penthésiné Donc là, bon, le, la céramique ne se trouve pas au, euh, en Grèce mais au British Museum. Mais voilà, ça va être des sources d'inspiration aussi de ces artistes qui vont vouloir recréer des natures mortes. Ici, on est en 2001, donc on va dire que ça date un petit peu. Euh, en artiste italien, je vous ai mis euh, l'exemple le, du, du photographe Mimo Giudice, euh, lui qui se rend aussi dans les musées hein, pour, pour photographier des œuvres et créer ces, ces clichés assez saisissants, ici, de cette tête féminine, euh, conservée euh, à, à Naples. Euh, des artistes espagnols ici, on, on voit large avec euh, le duo euh, Pichiavo, euh, ce sont des, à l'origine des graffeurs euh, qui s'intéressent euh, à l'Antiquité, mais, mais généralement par le biais euh, néoclassique ou via la sculpture de euh, euh, Torvalsen et Canova. Hein, donc là ici les trois grâces. Mais toujours euh, l'idée de de représentation de l'antiquité classique dans leur graphe. On va voir qu'ils évoluent aussi un peu dans leur sujet. Les États-Unis, je ne pouvais pas ne pas évoquer le fameux Jeff Koons, euh, avec deux séries d'œuvres. Il en a fait deux sur la thématique antique. Il y a la série donc, Gazing Ball. Euh, il s'agit de moulage d'antique. Euh, la petite histoire veut que les moulage ici, les, les plâtres, euh, que, le, que la structure qui a servi à créer le moulage en fait ce soit une structure qui ait touché l'original antique. Comme ça en fait l'idée c'était de se rapprocher le plus proche de l'original, si on n'est pas sur une copie de copie de copie. Là c'est une copie à partir du moule original sur laquelle il associe une petite boule bleue euh, une petite boule bleue, en fait, ces sphères bleues se trouvaient en décoration au niveau des, des maisons de, en Pennsylvanie, qu'il a réintroduit en fait ici. Et donc dans ces boules bleues, on se voit en reflet. Donc il y a la question de se voir en reflet, de voir la sculpture, etc. Un travail assez euh, euh, étonnant, euh, pas forcément bien explicité. Hein. Et là, on dérive un peu sur cette côté d'une antiquité qui fait vendre, surtout avec Jeff Koons. Euh, où finalement, le discours reste limité. Euh, là, on s'approche plus d'une question liée à la spéculation des œuvres d'art. Euh, Jeff Koons, une autre série, la série euh, Antiquity. Alors ici, c'est un, un festival. Il s'agit d'huile sur toile. Euh, alors, il y a une première impression euh, sur la, sur la toile, mais après tout est repeint à la main. Euh, et donc ici c'est un mélange. Un mélange, alors pour vous montrer quelques idées, on retrouve euh, Aphrodite Panéros, Eros, euh, le petit satyre, euh, une Vénus rattachant sa sandale, euh, une statuette d'Aphrodite au euh, dauphin et une, une représentation pas trop antique hein, de Gretchen Mole, euh, cette euh, actrice et mannequin euh, américain, euh, sur un dauphin gonflable. Hein. Donc on a toute une, toute une référence ici. Alors le matelas, le, le, mat le, mat le, le dauphin gonflable et ce personnage dessus, euh, est aussi une évocation, quand même, à l'Antiquité avec voilà, cette statuette d'Aphrodite avec un dauphin et un, et un petit Eros. Euh, il va créer plein d'œuvres sur cette, cette série en fait, euh, avec des points, avec d'autres formats, des sculptures en individuel, etc. Ah, aussi, un petit dessin, j'ai oublié. Euh, un petit dessin un enfant verra ici un bateau sur l'eau, avec un petit soleil et des petits oiseaux. D'autres personnes verront plus une représentation, une évocation, une stylisation de l'origine du monde de Gustave Courbet, et on dirait évidemment plus sur ce sujet-là, étant donné les représentations notamment de ce satire euh, bien en forme. Euh, Jeff Koons, il va expliciter son travail, notamment la série Antiquity, dans des entretiens avec l'historien Norman Rosenthal. Et je voulais vous, passer, vous montrer cette citation, vous la lire, parce qu'elle est assez, assez, assez amusante. Donc je cite. « Travailler avec une série comme Antiquity me permet d'avoir cet échange, de revisiter Praxitel et ses artistes dont l'œuvre n'est même pas avérée. » Il existe différentes copies, ou peut-être un seul vase de Praxitèle, et comme il ne reste plus rien, euh, même des plus grands artistes de l'Antiquité, il est crucial d'avoir un échange avec cette forme de mortalité. Je dirais que c'est venu en prenant conscience de ma propre mortalité, l'idée du temps qui passe et le goût de l'histoire, doublé d'un désir d'y prendre part, vous pousse automatiquement à vous pencher sur les apports majeurs des autres pour en tirer des enseignements. Fin de citation. Vous avez compris quelque chose Un petit peu. On va dire quand même, il pense un peu à lui. <rire> Ses connaissances sur l'antiquité grecque et romaine, les sont un peu, quand même un peu limités, hein, on va dire ce qui est euh, de dire que les œuvres ne sont même pas avérées, on hein, a quand même enfin, des, des antiques véritables, hein. donc voilà, il y a quand même ce discours, de créer un discours pour montrer quelque chose. Euh, un autre artiste américain euh, qui transforme les, les, les, les antiques, c'était Daniel, Daniel Archam, c'est Daniel Archam, hein, qui débute une, une série en, en 2010, avec cet apollon du Belvédère, c'est une gouache sur euh, bâche euh, où il transforme euh, un des, le, le bras gauche de la divinité en petit parallélépipède, ainsi que sa jambe droite également. C'était un, une des premières productions de l'artiste sur le sujet antique. Il réalisera également un euh, Galate mou en béton. Euh, mais figurant un jeune homme hein, dans la position du galade mourant, mais avec ses Nike, sa chemise et euh, son jean. Donc voilà réadaptation euh, d'une un, sculpture antique, euh, réappropriation, transformation. Et dernièrement, il a créé toute une série d'œuvres sur la notion de cristallisation d'œuvres qui seraient redécouvertes dans un futur euh, en euh, 3023 J'y reviendrai juste après. Euh, bon, de la photographie mais je voulais peut-être revenir sur euh, euh, Shouzen ici avec la série Eternity euh, pigeon euh, donc reprise, transformation euh, de, de ce dieu du Cap Artemisium avec des petits canards laqués dessus et donc en fait donc double dialogue euh, euh, finalement les petits euh, les oiseaux, les pigeons se retrouvent en fait sur le, la, le dieu du capet Artemisone devient donc un perchoir pour oiseaux. Et on a ce dialogue entre Occident et Orient avec les, les canards laqués. Dans, dans ce dialogue entre Orient et, et Occident, je voulais remettre quand même le travail de Li kyung Shin, euh, où ici, elle s'autoportraiture en Aphrodite de Cnide, euh, toujours une sculpture en savon. Et là, on retrouve son, son, son, son visage, en fait, et donc, sur une question, elle, elle développe la, la question de la, uh, translation, la translation, la traduction uh, d'une sculpture donc, uh, de l'Antiquité uh, vers le contemporain et de l'Europe vers uh, la Corée. Donc, il y a ce, ce travail de, de, de transfert uh, intéressant. Um, en ouverture, je voulais quand même euh, vous montrer le travail de Sanford fort euh, On est sur une, une œuvre de 2021. Euh, ce sont des œuvres que j'ai pu évoquer euh, en toute fin, euh, en, en urgence, dans la, dans la rédaction de la thèse, mais qui évidemment ne se trouvent pas dans mon catalogue. Parce que le catalogue, je l'avais arrêté. Et en fait, j'ai arrêté le catalogue fin 2017. Et euh, 2018, 2019, 2020 il euh, y a les euh, mouvances euh, Black Lives Matter qui entrent en jeu avec des artistes qui vont vouloir revendiquer leurs euh, origines euh, et donc ici Sanford, Sanford Biggers est un artiste américain mais afro-descendant et il va questionner ces questions euh, d'héritage euh, de colonialisme et ces questions, questions post-coloniales en fait euh, donc là, une, une récession de 2021 où on retrouve euh, euh, ce Zeus euh, olympien mais avec un visage, un masque africain. Donc ce sont aussi des recherches toujours en cours, euh, ces questions-là, je les, je les poursuis en fait euh, aujourd'hui, euh, Voilà, avec l'œuvre des œuvres encore plus récentes. Et donc j'avais mis cette citation. Euh, de Michel Espagne sur la notion de transfert culturel qui m'avait beaucoup aidé, où il dit, je cite, « transférer, ce n'est pas transporter, mais plutôt métamorphoser. » Et le terme ne se réduit en aucun cas à la question mal circonscrite et très banale des échanges culturels. C'est moins la circulation des biens culturels que leur réinterprétation qui est en jeu. Et en fait, cette citation, elle était essentielle pour, euh, pour mon travail, parce que... Euh, cette citation, elle est extraite d'un ouvrage qui ne porte pas d'antiquité, d'art contemporain. C'est un, une question liée sur le, un travail avec euh, euh, l'Amérique du Sud, sur ces échanges. Et en fait, euh, cette phrase résonnait vraiment avec mes propres thématiques et en fait d'un sujet qui n'avait rien à voir, finalement, on, on y rebondit. Euh, enfin, le, le dernier point que je voulais voir avec vous... Euh, de l'intérêt de tous ces artistes pour l'Antiquité, euh, c'est aussi que l'Antiquité, elle fait vendre. Euh, C'était un des points de, de ma thèse sur le, une Antiquité à faire fructifier, <rire> je l'avais intitulée comme ça. Euh, c'est un aspect important. En fait, l'Antiquité, aujourd'hui, même depuis quelques années, on la retrouve partout. Euh, au cinéma, dans la publicité, dans la pop-musique, euh, Rihanna, Beyoncé, j'en passe. Euh, la haute couture aussi, il ne se déroge pas. Et euh, les artistes ont bien compris que ça faisait vendre, et c'est aussi pourquoi on a beaucoup d'artistes contemporains qui produisent en série. Là je n'ai montré que quelques exemples, mais, mais il faut imaginer que pour Damien Hirst, lorsqu'il expose à Venise euh, la tête de Méduse, il n'y a pas qu'une seule tête de Méduse, il y a 200 œuvres, 200 sculptures et chaque sculpture est produite en cinq exemplaires. Hein, donc, il faut imaginer le nombre d'œuvres qui se retrouvent sur le marché de l'art après. Donc, parce que l'Antiquité elle fait vendre, et puis l'Antiquité aussi, elle est belle. Donc, en fait, on a un glissement qui fait qu'on va, on va passer d'œuvres contemporaines, on va dire ce qu'on entend par l'art contemporain, mais à une œuvre plus décorative, qui va pouvoir décorer un salon, par exemple, ou un bel espace, et, et qui va devenir, finalement, ornementation. Les statues de jardin, finalement, on les délaisse. On place un petit, petit Koonz ou un petit Hearst, C'est intéressant. Et, euh, et donc, on a des artistes qui vont aussi faire des ventes flash, maintenant, euh, grâce aux réseaux sociaux. Et là, c'était un des points aussi importants des, de, de la thèse, c'était euh, l'importance des réseaux comme Instagram. Alors, quand j'ai commencé à rédiger là-dessus, j'avais un peu peur en disant, « c'est pas très universitaire de parler d'Insta, <rire> Twitter, mais en fait... Euh, la création contemporaine actuelle, elle se passe sur ces réseaux. Sans ces réseaux-là, il n'y a plus de création. Et les artistes ont bien compris. En fait, ils sont sur Instagram, hop, un exemple ici avec Daniel Archam. Euh, ça a plus d'impact que les galeries finalement. Ils ont leur compte, ils partagent des stories dans lesquelles ils montrent leurs œuvres en train de... genre leur, leur travail en, en cours de réalisation. Euh, ils postent, hop, un petit Apollon du Belvédère encore dans l'atelier pour montrer un peu, pour faire du teasing, qui sera après présenté quelques temps plus tard à la Galerie Perrotin à Paris. Euh, ce sont des artistes actuels euh, qui sont suivis par des milliers, voire des millions d'abonnés. Les personnes qui suivent ne sont pas forcément des collectionneurs riches, ce sont des personnes aussi qui ont la trentaine, qui vont vouloir, pourquoi pas, acquérir une petite œuvre un jour. Et donc ça fait partie des artistes comme Pichiavo qui vont faire des, des productions en série de petits formats pour pouvoir les vendre, les exporter. Et donc potentiellement, voilà, vous pourriez avoir un petit Daniel Archam chez vous. Euh, ouais. Par exemple, l'Apollon du Belvédère, vous avez une version mais qu'en buste, pas en pied. Hein? Donc, euh, et toujours dans les partenariages. Euh, oui parce qu'on a des artistes en fait qui veulent vendre et qui font des partenariats et donc là Pichiavo, les graffeurs que vous avez pu voir tout à l'heure ici on fait un partenariat avec Bulgari euh, et donc on redécorait les vitrines d'une de leurs boutiques donc on a vraiment un transfert aussi de l'artiste contemporain actuel n'est plus le même que celui des années 80-90 là on est sur des artistes vivants euh, qui vendent leurs œuvres. Qui vise aussi à un autre marché et pas uniquement le, le, le grand collectionneur euh, euh, qui voudrait absolument euh, un jet Là, il y a moyen de, de décliner, de trouver d'autres options. Et donc, ce qui est intéressant pour nous aussi, ça va être la question de la série et de se dire mais là, on est passé à un travail euh, de la série, de la série, de série, de série, de série, de série, finalement, qu'est-ce qui va se passer euh, dans, euh, dans 2000 ans Qu'est-ce qu'on retiendra Alors, peut-être qu'on on verra. Hein. On redécouvrira peut-être euh, ce Daniel Archam en se disant « Ah, c'est un Apollon du Belvédère avec des cristallisations, est-ce que c'est potentiellement le vrai Est-ce que l'œuvre, elle aurait, elle aurait été modifiée avec le temps ?» euh, Et donc toutes ces questions-là sont en cours euh, et c'est intéressant de voir les évolutions euh, pour, pour euh, la suite. Voilà, je pense des petites pistes. Et je vous remercie de votre attention. Alors, je, je, je suppose qu'il y aura des questions, tout de même. Moi, je voudrais juste dire une chose, non pas pour prendre la défense de Jeff Koontz, tout à fait, mais quand même un peu, parce qu'on sent évidemment dans la citation qu'il y a une certaine confusion, pas trop si citer, elle est un céramiste ou un sculpteur, mais lorsqu'il dit que ce sont des œuvres qui ne sont même pas avérées, c'est effectivement mettre le doigt sur quelque chose qui est réel, c'est que la, la majorité de, de, de, de l'art antique est une reconstitution à partir du croisement de textes et de copies. Et effectivement, ça interroge une, un des aspects de la méthode, la, la, la copine critique des Allemands, euh, qui peut être poussée jusqu'à l'hypercriticisme, euh, et qui finalement dit, nous ne possédons aucun original euh, de, de ces artistes, ni même aucune certitude, sur le fait que les copies romaines reproduisent les œuvres en question. Et, et puis, il y a une autre chose que je dis, et après je passe la parole au public, euh, qui, qui n'apparaît peut-être pas beaucoup dans, dans, dans ce que vous avez présenté aujourd'hui, mais qui était quand même très euh, visible dans la thèse, c'est que l'intérêt ou la fascination que l'antiquité peut exercer sur des artistes, c'est aussi la, la fascination sur pour l'archéologie, c'est-à-dire pour le, le phénomène de la découverte de l'œuvre qui sort de terre. Euh, et, et là aussi, il y a un échange qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a beaucoup d'artistes qui jouent là-dessus, avec des œuvres qui sont à moitié euh, euh, les poiriers, d'abord parmi les premiers, hein, fragmentaires, euh, déposées euh, sur le sol comme si euh, elles étaient le, le, le résultat de... De, de, de ruines antiques ou euh, des artistes qui euh, gardent l'œuvre dans une gangue qui peut rappeler la gangue d'où est sortie euh, l'œuvre d'art. Et euh, peut-être avez-vous vu que récemment, on a découvert à euh, San Cachan, en Italie, en Italie, toute une série de, de bronzes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quelles sont les photos qui ont été retenues par la presse. C'est non seulement des photos donc, où on voit euh, la sculpture dégage progressivement de, de, la, de la boue euh, d'où elle est extraite, mais tout particulièrement euh, des sculptures qui euh, sont euh, « expressives », c'est-à-dire qui créent une sorte de narratif avec des, des sculptures aux bras tendus qui semblent comme ça surgir du, du, du sol. Et, et, et, et inversement, hein, euh, euh, cette fascination pour l'objet archéologique euh, et, et finalement le... le la nature de son, de sa, de sa, de la manière dont il a été exhumé euh, me paraît être aussi un élément qui fascine les artistes. Bon, bon, tout le monde sait l'histoire du, du, du, du déjeuner sous l'herbe, hein, c'est-à-dire le fait de, de, de, de renverser l'archéologie en, en, en, en geste créatif et non pas simplement une exhumation de, de vestiges, procède quand même de, de la fascination pour le... le le, le travail de l'archéologue. Mmh. Donc, je passe la parole à la foule d'Ardélien. Des... Pas de questions C'était très clair. <rire> il, y a, il y a pourtant plein de choses qui mériteraient d'être. Euh, euh, développé euh, euh, dans ce qu'a montré euh, euh, Tiffany, on voit bien quand même que on parle en des sens euh, souvent extrêmement euh, euh, différents enfin, que, que y a, y a... enfin c'est pour ça qu'elle a parlé de réception pluriel. il hein, euh, y a, y a des, des formes extrêmement variées de, de, de références à l'antiquité. Peut-être une chose qu'il qu faudrait dire aussi parmi les artistes, parce que tout ce qu'elle a montré, ce sont des artistes qui font Disons une référence assez explicite par le fait de reprise soit de thèmes, soit de soit de, de formes euh, empruntées à l'Antiquité. Il y a des choses qui sont, dont le, le, le lien est plus subtil. Par exemple, je pense aux, aux, aux créations de Sight Only qui prend souvent des thèmes antiques comme sujet, mais dont l'œuvre elle-même ne cite rien euh, esthétiquement de, de, de, de l'antiquité. Et là, je dirais c'est un point de vue qui est très intéressant parce que au fond, c'est une antiquité qui n'est plus représentable, qui ne peut plus faire imagerie, et euh, qui ne euh, subsiste plus qu'à qu travers les traces qui sont celles au fond de la culture de l'artiste ou des affects de l'artiste, et c'est plus ça qui est l'objet de l'œuvre que l'Antiquité a pour moi en parler, et pourtant, c'est peut-être certainement une des œuvres qui a, avec l'Antiquité, le lien le plus fort et peut-être le plus authentique hein, par rapport à, à des choses qui paraissent plus anecdotiques. Euh, donc c'est encore une autre manière de, de, de, de, de se référer à l'Antiquité. Alors, si peut-être ajouter euh, sur la, la question de de notions de, de réception aujourd'hui à l'heure actuelle. Euh, ce sont des, des réflexions qui se poursuivent, et notamment aussi avec les musées. Euh, en 2019, j'avais eu la chance d'assurer un commissariat d'expo, une exposition à, à Toulouse au musée archéologique. On avait traité ces aspects-là, euh, à partir justement des trois des voies que j'avais choisies dans, dans, dans la thèse. Et ce sont des, des recherches euh, qui intéressent les musées. Euh, notamment les musées d'archéologie, euh, parce que ce sont des thématiques qui attirent et qui permettent d'accueillir aussi des nouveaux publics. Euh, et en ce sens, c'est assez intéressant de, de voir que finalement, la, la recherche universitaire, ça reste une recherche vivante qui sort de l'université euh, pour proposer des, des nouvelles choses, en fait, et de viser des nouveaux publics, pour faire venir des, des nouveaux publics dans les musées. Et, et là, dans les recherches en cours, euh, je suis sur un, un nouveau projet d'expo mais sur la, spécifiquement sur la figure d'Apollon euh, et donc ce sera en, en 2023 j'en dis pas trop plus pour l'instant mais euh, voilà ce n'est ce, ce pas une thématique arrêtée ça se poursuit et je pense qu'il y a vraiment matière à faire pour, pour les, au moins les 10 prochaines années <rire> oui ça enfin, c'est probable euh, que les choses vont pas s'arrêter euh, euh, d'autant que une chose peut-être qui apparaissait aussi un peu à la fin de, de, de, de votre fourchette chronologique, c'est l'émergence maintenant d'une antiquité qui passe beaucoup plus par le jeu vidéo. Euh, alors on pourrait s'interroger aussi sur les sources esthétiques des jeux vidéo, c'est une question qui serait intéressante à, à traiter. Euh, euh, euh, mais aussi par la bande dessinée, par le, le, le roman graphique, par euh, le cinéma, moins le, le cinéma sur grand écran que les séries. Euh, pour beaucoup de jeunes publics, euh, la mythologie grecque, c'est plutôt Percy Jackson que euh, euh, les textes d'Hésiode. Et parfois, il faut rappeler que... Voilà. Que, euh, voilà. Mais euh, il, il est évident qu'il y a aussi cette espèce de... De, de renouveau de l'antiquité par, par la base si je puis dire hein, euh, par, les, par, le, par le, certaines cultures euh, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler de masse ou populaire euh, aux, auxquelles les artistes sont confrontés et qu'ils qui, qui, qui reprennent et, euh, tout ce qui est de l'ordre du, du, du street art ou du, du, du graphisme est quand même très puise beaucoup dans ces références euh, euh, qui viennent plutôt de la bande dessinée que de l'art la, de, de, de, de, de, de, de la Renaissance. Euh, et donc il y a une, une sorte d'antiquité, pour le coup néo-néo, euh, qui euh, est de plus en plus prégnante à l'heure actuelle. Euh, alors, des artistes, euh, alors que je repense à ceux que j'ai rencontrés, euh, oui, y a, genre, de manière générale, pour les artistes avec qui j'ai pu échanger, il y avait vraiment un intérêt fort pour euh, l'Antiquité. Euh, dans la majorité des cas, ils en connaissaient les sujets, du moins les grandes lignes. C'était pas forcément archéologues non plus. donc. Euh, mais on était sur des enfin, les personnes que j'ai rencontrées de toute façon produisaient des séries donc euh, ils allaient chercher différents modèles euh, par exemple euh, les kyung shin les corail et les couroilles elle les, euh, les connaissait tous en fait Ça très bien que c'était volant que c'était euh, la corée euh, de kyo euh, voilà elle les, elle les connaît euh, pour euh, pour léo euh, léo kaya euh, oui, un intérêt pour l'antiquité, mais là effectivement c'était plus pour le sujet, les formes, ce qui pouvait en être fait, et après pour inciter le discours, sur toute la, la réflexion sur le temps, sur la modernisation, sur euh, l'actualisation, euh, sur la question de la pérennité. Là c'était. La référence antique ça avait plus de prétexte, pour pouvoir, de, de, de support pour pouvoir euh, amener, à, amener ces idées. Et après. Euh, Fabio Vianney, pour prendre l'exemple de, de l'artiste qui, qui sculptait et qui tatoue les, les, les marbres, euh, c'était vraiment l'apprentissage, l'aspect technique qui l'intéressait, euh, euh, et l'antiquité pour lui c'était un terrain de jeu, la sculpture antique était un terrain de jeu, donc euh, là il y avait aussi cette approche là qui était importante pour, pour lui, de, de s'intéresser à des sculptures qu'il connaissait, qu'il avait étudiées en cours, euh, et le but était voilà, de se, se confronter aussi euh, à ces sculpteurs euh, comme Phidias comme et tenter de proposer d'arriver à faire la même chose qu'eux et de tenter d'aller au-delà en proposant euh, pour le couleur de les tatouilles. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, quand même, c'est que ce qui change pour les artistes contemporains par rapport à leurs prédécesseurs, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, euh, c'est que. Ils sont peut-être beaucoup plus qu'autrefois laissés à eux-mêmes. Euh, à la Renaissance, euh, jusqu'au XVIIe siècle, les artistes, certains ont une grande culture antique, on le sait par exemple, Jean-Combre Rubens, d'autres certainement moins, mais ils sont flanqués euh, d'intellectuels qui souvent conçoivent les programmes ornementaux en fonction justement de leur savoir à eux. Et on est quelquefois frappé chez certains artistes de la... Complexité des références qui n'étaient certainement pas maîtrisées directement par eux, mais par les gens avec qui ils travaillaient. Au XIXe siècle, on oublie par exemple le, le, le rôle qu'a joué quelque chose comme le concours de Rome, qui mettait souvent euh, des sujets extrêmement ésotériques, enfin ésotériques, enfin des sujets de, de mythologie rare ou d'histoire biblique euh, euh, pointue euh, comme sujet qui impliquait que l'artiste euh, prenne connaissance de, de, de, de, de, de, de laquelle en question. Euh, euh, tout cela a disparu. Euh, donc euh, le, le, le, le, le lien que les artistes eux-mêmes peuvent avoir avec l'Antiquité dépend soit de leurs études, mais ils peuvent très bien, surtout ceux qui se sont formés dans les années 70, n'avoir jamais euh, eu accès à, à, à antique euh, euh, ou alors, effectivement, de ce qu'ils peuvent trouver autour d'eux, qui est à peu près la même chose que ce que le public peut trouver, c'est-à-dire ce qu'il y a sur Internet, euh, les références à l'antiquité dans la bande dessinée, dans le, le, la littérature populaire, etc. etc. Donc, euh, là aussi, il y a un changement de paradigme probable. Et puis, dans les artistes qu'a regardé euh, Tiffen, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre ceux qui de temps en temps font référence à l'antiquité, et ceux chez qui c'est une véritable obsession. Mm -hmm. C'est-à-dire ceux ce dont c'est véritablement le matériau de base. Donc c'est probablement pas exactement le même positionnement. Euh, après, ce qui est intéressant aussi, euh, j'en parlais euh, une fois avec, euh, avec Yo-Kaya, euh, c'est qu'il a développé une pratique euh, euh, artistique avec des œuvres qui qui se vendent bien, en fait, qui sont agréables aussi à regarder, qui ornent bien une décoration d'appartement. Et euh, une fois, il a eu un, un, un ancien, un ancien galeriste qui lui demandait de, « Voilà, il faudrait que tu fasses tant de sculptures, tant de photos. Tant... » Et en fait, lui, il ne voulait pas, parce qu'en fait, il, là, il, il rentrait vraiment sur une question du marché et de la production en série, et ça, il ne voulait pas. Alors, effectivement, il fait des séries, mais il voulait continuer à contrôler ce qu'il faisait pour ne pas tomber dans... Euh, voilà, le petit producteur de souvenirs. Euh, euh, voilà. <rire> oui, ça, comme on le disait au début, je crois qu'il ne faut quand même pas euh, se, se, se, se, se cacher que dans l'intérêt pour l'antiquité, il y a une part de, de, de, de, de mouvement réactionnaire, hein, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui est identifiable, reconnaissable, qui répond au canon académique et... Euh, finalement quand même encore largement partagé du beau ce qui est beaucoup plus et c'est peut-être là qu'il y a une grande différence aussi entre les artistes des années 70 qui étaient volontairement, enfin volontaire, volontiers rebelles volontiers en rupture et les artistes contemporains qui sont effectivement parfois beaucoup plus près des voies du marché et qui voient leur intérêt c'est pour ça que ce Commence à émerger à l'heure actuelle des questionnements aux États-Unis plus politiques autour justement, par exemple, de l'hégémonie, de, de l'art occidental, de ce que représente l'Antiquité dans, dans l'art occidental est et très intéressant et ne se pose probablement pas du tout de la même manière pour des Américains que pour des Européens. Moi, un des seuls artistes dont vous connaissez un peu le, le, les, les discours qui est Francesco Vezzoli en Italie et quelqu'un qui a une assez réelle culture sur l'Antiquité parce qu'il a une formation italienne, et qu'on... Euh, aux États-Unis, et, et donc en, en Europe, cette dimension elle, son, se, se situe, comme l'a dit Tiffen, dans, dans un dialogue qui a été constant, où la, la, la modernité, c'est toujours, volontairement ou involontairement, mais euh, c'est toujours finalement euh, défini par référence à l'Antiquité, ou aux différentes images que de l'Antiquité, c'est-à-dire la Renaissance, le néoclassicisme, etc., aux États-Unis, euh, l'exemple de Nashville euh, enfin, est particulièrement intéressant parce que construire un, un Parthénon dans une ville américaine euh, avec à l'intérieur une Athéna Comacos euh, est quand même un geste qui a du sens politiquement euh, et qui ne peut pas ne pas être interprété comme l'interprète justement à l'heure actuelle les études postcoloniales, c'est-à-dire volonté d'ancrer une forme de racialisme, il faut dire les, les, les choses par leur nom, euh, dans une référence qui est précisément, malheureusement pour nous, la référence antique. Et que ça a un sens de faire ça, et donc ça a un sens aussi de s'interroger sur le fait de faire ça. En dehors même de la question du kitsch qui, qui a donné lieu pendant la soutenance à beaucoup de... Alors là, des historiens d'art hein, sur, sur la, la pertinence ou non de l'emploi de terme, terme, je ne m'avancerai pas là-dessus... Là, là mais au-delà de l'aspect kitsch, qui fait que, on peut se demander s'il y a une réelle différence avec les, les hôtels de Las Vegas, enfin, il euh, euh, y a quand même quelque chose qui, politiquement, n'est peut-être pas perçu, mais justement, c'est intéressant de se demander pourquoi nous ne voyons pas comme une forme d'agression le fait de construire, dans une île américaine, un faux Parthénon avec une fausse euh, euh, euh, Athénatidiasse. Mais ce sera utile pour Percy Jackson, puisque dans le film, les, les, les héros, euh, les acteurs se rendent dans le Parthénon de Nashville, justement, euh, voilà, dans le cadre de leur enquête pour identifier, je ne sais plus, quelle pierre précieuse. Euh, et en fait, ils vont... Alors, l'Athéna s'y trouve, mais elle est quand même modifiée. Euh, elle apparaît avec un autre visage, avec une autre forme, mais voilà... Dans Nashville, on retrouve le Parthénon avec la sculpture dedans, et euh, on peut faire des jeux de, de comparaison. Euh, et euh, l'Athéna a le visage d'une des, euh, des actrices, qui joue, qui joue euh, d'ailleurs euh, Athéna. Euh, mais voilà, c'était assez marrant de voir que l'Athéna de Le Choir se retrouve dans le film Percy Jackson euh, à Nashville, mais avec des traits un peu différents, euh, adaptés pour le cinéma. C'est assez, euh, assez intéressant. De, de, de toute façon, l'utilisation politique de l'antiquité est évidente, même en Europe. Hein. Les Allemands, lorsqu'on va vierge, on construit le Valhalla, qui est cette espèce de monument pseudo, euh, enfin qui est un temple grec, qui est censé rassembler, dans la, au moment où se forme, l'identité, une, une nation allemande, tous les grands noms de la... De, voilà. On choisit quand même, malgré le nom euh, de, qui puise dans les sources germaniques, on choisit quand même une forme antique. Hein. Et, et, et je dirais, on peut s'interroger même sur le fait que, par exemple, à, à Paris, face au palais Bourbon, on construit une église sous forme de temple grec, qui est la Madeleine. C'est-à-dire, à un moment où l'église, après la Révolution, cherche à reconquérir du terrain, on passe quand même par la référence antique, qui a été aussi la référence de la révolution, euh, la, ré, la référence estique de la révolution, qui restera la, ré, la, la, la référence de l'Empire. Donc on ne peut pas nier que le, le, le, le, le poids politique de, de, de, de, de enfin, de la, de, des formes antiques a toujours et continue finalement à avoir une, une, un impact réel. Et sur cet aspect... Euh de l'architecture, euh, quand j'ai commencé la rédaction, c'était encore le, le mandat de euh, Donald Trump aux, aux USA, et il avait instauré un décret que tous les bâtiments qui seraient construits par la suite reprendraient le canon antique. Euh, ce qui est un peu inquiétant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe euh, Ce qu'il en est aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce décret... Euh, est toujours actif pour les productions futures parce que voilà on est en 2022 et il s'est fait euh, à partir en 2020 euh, mais voilà en fait euh, il y a aussi cet aspect effectivement dans, dans culturel aujourd'hui oui de ce retour à l'antique qui peut être aussi repris côté réactionnaire ouais c'est pour les artistes contemporains euh, européens on n'est pas trop dans cette idée là mais c'est vrai que oui, plus en architecture notamment, ces questions se posent euh, de ce passé, de, de ce retour aussi oui, il y a des, à des formes classiques reprises par, euh, euh, bah oui, bah, par les réactionnaires. Euh, bah C'est que ce la cas. question qui s'est posée au moment où Bophile a commencé à... Mm -hmm. à voilà, il y a, a eu une réaction assez négative, euh, précisément parce qu'on voyait bien... Et, alors c'était peut-être en partie injuste, mais on voyait bien euh, qu'il y avait quand même une, une volonté anti-moderne dans le, le, le fait de revenir aux, aux ordres classiques euh, de l'architecture. Euh, mais euh, bon, j'espère, je, je, enfin peut-être que ça n'a pas été, euh, peut-être que Biden a des choses plus urgentes, d'abolir ce genre de décrets euh, absurdes qui sont de toute façon impossible à, à mettre en œuvre. Euh, mais mais c'est quand même assez significatif euh, de. de, de comme je le disais tout à l'heure, les antidisons doivent se méfier davantage de leurs amis que de leurs ennemis. Très bien. Merci beaucoup. Merci. <rire> euh, est-ce que les auteurs qui empruntent des œuvres classiques, est-ce qu'ils doivent demander des autorisations au musée Alors, Bonne question. Euh, on a beaucoup. Alors je ne sais pas s'ils ont fait des demandes, mais euh, généralement pour les antiques, ce sont des œuvres qui sont tombées depuis dès, dans le domaine public. <rire> qui feraient des photomontages, ils sont quand même censés demander les... euh, pour une sculpture en entier, sans modification je pense très forte, des autorisations tout de même. Mais alors après par exemple pour les moulages dentiques, notamment pour Jeff Koons, euh, même pour Daniel Archam, euh, les il y a eu des collaborations faites avec l'atelier euh, euh, de la réunion des musées nationaux et des ateliers de, de moulage. Et donc, en fait, ce sont eux qui ont créé les euh, le moulages, en fait. Pas, ce n'est pas Jeff Queen, pas, euh, voilà voilà c'est pas eux. Même Léo Caillard a eu recours à ces services-là pour habiller des, certaines de ses sculptures. Euh, et donc, là, effectivement, c'est une tierce personne qui fait l'entreprise qui, qui réalise. Mais après, je ne sais pas si, par exemple, le musée du Louvre a un droit de regard sur un Marcellus. Euh, euh, mmh. Habillé, euh... ça, cet aspect-là, je dirais que je ne l'ai pas. Voilà, c'est une mmh. création d'une nouvelle œuvre, donc euh, c'est pas la même chose. Euh... C'est vrai que ce sont des questions intéressantes sur. Je pense, oui, c est, c est... il y a eu un ouvrage qui est sorti de juristes sur la, la question de la citation et du droit, euh, récemment d'ailleurs. Euh, ce serait intéressant de voir ce qu'il en est pour, les... pour ces créations qui ne sont pas on n'est pas forcément dans le domaine de la parodie, on est dans le domaine de la recréation, donc une, une critique un esprit à penser ces nouvelles œuvres, donc c'est vrai que la question du droit, droit des images est intéressante, hein, et il euh, faudrait creuser ces aspects-là euh, plus encore que ceux que j'ai fait euh